Veux tu veux-tu ah. voir les couilles qui parlent à Warky, euh, Tetanas Écoute, écoute. écoute. J'ai été le premier informé, j'ai déjà vu, je sais à quoi m'attendre. Ok. il faut faire attention, lui, c'est un exécutif. En tout cas, Warky, il est très fier de ses couilles. Ah oh, ouais, mais ils sont pas grosses. Ils sont <rire> pas douillardes, mais pas grosses.